Bonjour, je vais commencer un nouveau tableau. Je vous présente le motif. C'est un coquelicot que j'ai pas même photographié et que j'ai mis sur ordinateur. Euh, le coquelicot, c'est tellement délicat. Si vous regardez, euh, toutes ses finesses et puis euh, euh, il fait c'est la couleur tout compliqué, c'est la parfaite complémentaire pour euh, mettre en valeur, se mettre en valeur dans un, dans un environnement vert. Et la nature, elle fait ça merveilleusement bien. Et euh, dans la peinture, on essaie un peu de faire la même chose, de mettre en valeur euh, un sujet dans un environnement à couleur complémentaire. Vous euh, voyez il y a des, tellement d'éléments, tellement fins autour que je vais m'amuser à peindre donc euh, les coquelicots, même tout le reste, les, les, les, les, les petites branches, et les, les boutons de coquelicots, tout ça c'est magnifique. Hein. Et donc je vais beaucoup m'amuser là-dessus, euh, on va voir ce que ça va donner, hein. j'espère que vous me suivez dans ma peinture. Voilà. Bon, je vais continuer. Là, j'ai déjà fait une petite esquisse avec euh, le, le coquelicot au centre. Hein, et puis, ça sera du verre émeraude mélangé avec du cadmium, euh, euh, cadmium jaune primaire. Hein, et puis avec euh, du médium. Talens 0,84 hein. mélangé et je commence le fond donc avec euh, le vert émeraude mélangé avec du jaune primaire. Votre hein. côté un peu plus foncé. Hein. J'avais du verre de vessie pour le faire un peu plus foncé. Je vais rajouter un peu de médium parce que c'est pas assez mouillé. Voilà. J'aurais dû prendre une autre parce que celle-là elle est un peu déjà un petit peu usée. Je vais changer. On va prendre ça. Voilà, ça va plus mieux. C'est le fond. Et le fond, il est tout vert, hein, avec des nuances après. Voilà. Et maintenant, on va mettre du rouge de cadmium clair. Avec un médium, mais c'est un rouge uni pour l'instant. Hein? à l'huile, il faut toujours faire une première couche enfin, on peut aussi le faire sa première couche hein, quand on fait au couteau mais ici je crois que pour euh, le coquelicot, c'est plus beau fait à la que avec euh, le couteau je pense je ne sais, sais pas si je peux je mettre le couteau au couteau Première idée. Là, il faut laisser sécher un peu pour peindre la suite. Je vais repeindre le fond une deuxième fois. Nouvelle couche avec du vert émeraude et du jaune de cadmium. Moyen Mélange avec du médium, hein? Là, c'est du verre de vessie, c'est plus foncé. On va aussi reprendre un peu le rouge de cadmium clair pour le coquelicot. Là, je suis en train de peindre des bouchons de coquelicots. et des herbes C'est joli ces beaux bon On va voir les poils et les deux bouchons. Alors ça c'est drôle hein les petits poils là il faut un pinceau spécial extrêmement fin pour faire ça les poils des bourgeons Bon, je vais commencer le coquelicot, au couteau, avec du médium d'empattement, du rouge du cadmium clair, hein, que j'ai mis là-dessus, et euh, le médium d'empattement, à peu près, à, pas tout à fait la moitié, hein. et on mélange le tout, et c'est pour épaissir, pour donner du volume un peu euh, euh, au coquelicot, hein, pour le faire apparaître plus, plus séparé du reste. Hein. Une fois que c'est mélangé, on va y aller, on commence d'abord par l'extérieur. Hein. Il faut toujours commencer vers l'extérieur. Hein C'est assez délicat à faire ça, hein Bon. Je cherchais le jaune pâle. On laisser avec du jaune pâle, un peu sur le côté là. Et là, à il faudra de nouveau le mélange avec du jaune, rouge, enfin Dieu, du... qu'est-ce que je raconte Du rouge de cadmium clair, aussi avec un peu d'embattement Ce que je cherche, il faut que je remette un petit peu d'empattement pour faire l'intérieur du coquelicot une deuxième fois. Avec du rouge de cadmium clair pur et du médium d'empattement. Voilà, je mélange. Ja, waarom meter. Dat ja. is ja. weer C'est pas trop mal, voilà, je pense. Hein. Bon, on va finir le, le, ce coquelicot avec les petites lumières de bordure, tout en finesse. Hein. Je vais prendre l'appui main pour faire ça parce qu'il ne faut pas se tromper. Hein. Donc un petit peu de lumière au centre là. Et puis sur les portures comme ça. Avec un pinceau tout fin, hein? sinon on n'y arrive pas. Hein? Et puis il faut mélanger avec euh, du médium, sinon le, la peinture elle est trop, trop épaisse. Hein? je me sers d'un appui main, hein? vous pouvez voir la vidéo sur euh, euh, mes annonces, hein? comment faire cet appui main, parce qu'on peut pas mettre quelque chose d'un appui sur la peinture qui n'est pas complètement sèche. Hein? Et là on ne touche pas la peinture. Hein. La plume est au-dessus, 1 cm, au-dessus, 2 cm au-dessus de, de la toile. Hein. Je me signais. Je vais terminer le tableau. Si ma peinture vous plaît, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Merci. Thank you. MBC uh <laughs>